La chaussette parlante. Paragraphe audio numéro 18. Vous vous approchez de l'homme, mais il était visiblement dans un sommeil peu profond, puisqu'il se réveille à l'instant. Il vous reconnaît, et vous demande quelles sont les nouvelles, comme tout bon voisin qui se respecte. Tiens non ah, cher voisin, comment allez-vous aujourd'hui Vous remarquez que sa voix est pâteuse, comme s'il avait la gueule de bois. Il vous demande ensuite tout aussi péniblement si vous lui faites un gag à cause de votre chaussette à la main. Si vous voulez lui dire que vous pensez monter un spectacle de marionnettes, rendez-vous au 30. Si vous préférez lui demander s'il ne peut pas vous dépanner d'un peu de monnaie, allez au 46.